Une cinquantaine d'auditions euh, à Bruxelles, à Toulon, où il y a le, la préfecture maritime, au, au Maroc, euh, à Paris, à Montpellier. Où on a pas mal d'acteurs à Montpellier qui travaillent sur ces questions-là, dans différents domaines, plus ou moins pointus. Euh, il faut vraiment se mobiliser parce qu'il y a une très, très grande urgence. Et on, euh, ça serait dommage qu'on soit euh, au bord de la mer et qu'on la regarde mourir sans rien faire. On connaît tout, toutes les menaces. Euh, ce qu'il faut, c'est...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 les, les solutions arrivent toujours parce qu'il y a d'abord une majorité culturelle et ensuite ça se traduit en politique et que chacun prenne conscience de ça. On est tous des usagers de la mer, euh, on va se régaler, l'été commence là, ben pensons à, à la protéger. Par exemple sur la destruction des milieux les plus fragiles, que ce soit les herbiers de Posidonie ou, ou le coralligène. donc c'est des milieux très fragiles qui joue un rôle très important pour la biodiversité en Méditerranée. C'est là où se reproduisent principalement les espèces côtières. Et donc ces milieux sont dégradés par l'augmentation de la plaisance, les mouillages en particulier. Une proposition que je fais, qui pourrait déjà être portée par le milieu associatif et qu'on pourrait essayer d'arracher au gouvernement français, c'est d'imposer à bord des bateaux des cartes marines intégrant les espaces fragiles pour donner les moyens concrets d'éviter les mouillages dans ces zones-là. Au lieu de dire simplement qu'on euh, est menacé de, de sanctions pour destruction d'espèces euh, protégées, ce qui est toujours très difficile à démontrer, il vaudrait mieux avoir des cartes qui montrent les zones où il est interdit de, de faire du mouillage et ce qui serait beaucoup plus efficace. Et ça c'est une mesure réglementaire. Ensuite il existe des applications, il existe des, des, des cartes papier aussi qui, qui permettraient de, de, de mettre ça en pratique. Donc ça c'est une, une proposition assez facile à mettre en œuvre. Une deuxième proposition, je crois qu'il faut vraiment passer à une gestion de la pêche de loisirs qui prélève aujourd'hui autant que la pêche professionnelle. Et c'est en train de se développer. Il n'y a aucune information qui est donnée aux pêcheurs de loisirs, euh, qu'ils soient touristes ou locaux. Euh, et là aussi, il faudrait soit instituer un permis de pêche ou au moins une déclaration de pêche pour informer les gens sur euh, les quantités euh, légales à pêcher, la maille des poissons, les techniques euh, qui sont légales ou pas. Il faudrait vraiment prendre en compte ce, ce secteur-là parce que sinon on est en train de dépeupler complètement la Méditerranée. On balaye à peu près tous les secteurs qu'il faudrait traiter, que ce soit la pêche, il faut un plan de gestion de la pêche, les énergies, les transports, le, la plaisance, euh, bien sûr les pollutions terrestres, les, les eaux usées, euh, les déchets les déchets qu'on retrouve en mer de façon très importante, les pesticides, euh, et aujourd'hui des déchets, des pollutions nouvelles comme euh, les pollutions médicamenteuses ou, ou, euh, ou cosmétiques. C'est une situation très particulière d'une mer qui est fermée, euh, qui se renouvelle très lentement. Les eaux de la Méditerranée se renouvellent une fois par siècle. Ça représente à peu près euh, 6% de la surface du globe, pays méditerranéen, mais sur ces 6%, on a 33%, du, du, tourisme mondial, 33 du tourisme mondial, 25% du trafic maritime mondial entre le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. Euh, on a une mer qui est menacée aussi par une pression démographique qui augmente tout autour de ses rives euh, avec un phénomène d'urbanisation massive et de littoralisation, c'est-à-dire que les villes se développent, il y a un exode rural et elles se développe en bord de mer. Donc des pressions terrestres énormes en même temps qu'une activité maritime qui explose et, et face à une mer qui est déjà petite, fermée, euh, donc on, il en résulte une perte de biodiversité, un effondrement des stocks de poissons pour la pêche, une qualité des eaux qui se dégrade, et tout ça en plus dans un contexte de réchauffement climatique où euh, les eaux de la Méditerranée se réchauffent plus vite que les eaux du, du globe, euh, en, en moyenne, et ça s'acidifie. En Méditerranée, on considère qu'il y a 95% des stocks, on parle de stocks en matière de pêche, c'est-à-dire des espèces pêchées, qui sont euh, en voie d'extinction. Donc d'ailleurs, l'activité de pêche est en train de reculer faute de poissons. On a aussi euh, des phénomènes d'invasion d'espèces tropicales par exemple, etc. Donc euh, vraiment un écosystème sous pression euh, d'une activité humaine déjà très importante et qui va, qui va augmenter et en plus un milieu plus fragile que, que, que le reste des mers venu à l'écologie par euh, la mer. Quand j'étais gamin, euh, j'admirais Cousteau et, <rire> et je faisais de la plongée sous-marine, j'en fais toujours d'ailleurs. Donc j'ai été attiré à l'écologie d'abord par la question du milieu marin, euh, puis après je l'ai un peu oublié parce que j'ai fait d'autres choses, je, je, je suis investi dans d'autres activités. Et donc quand j'ai été élu député, le, ce mandat qui vient de se terminer, j'ai voulu, euh, je travaillais plutôt sur les questions de santé environnementale, hein, comment l'environnement qui se dégrade, dégrade aussi la santé humaine. Perturbateurs endocriniens, pesticides, etc. Mais j'ai voulu, euh, à la fin de mon mandat, euh, travailler sur cette question méditerranéenne, parce que c'était une amour de jeunesse. Malheureusement, je ne suis pas réélu